Mes parents m'ont divorcé, je le sens. Je suis 24 heures sur 24 en train de faire la police entre ma petite sœur et ma grande sœur. Je ne sais plus quoi faire, je sature, je bloque. Ma petite sœur menace de fuyer ou de se suicider. Ma grande sœur pleure tout le temps, nous crie dessus et se dénique de manière ridicule. Mes parents ne s'entendent plus, mon père a choisi le soir de Noël pour se barrer et aller dormir ailleurs. Ma mère est morte à l'intérieur. Elle est malheureuse, ça se voit dans son regard et ça me fait mal. Je suis sans doute le maillon faible. Je suis sans doute le maillon le plus faible de la chaîne, mais qui doit tenir le coup le plus longtemps possible. Alors, euh, mes parents ont divorcé, donc je vois très bien le moment dont elle parle. C'est un ou deux ans avant le vrai divorce, avant la vraie rupture, et c'est le moment où tout le monde essaye de... Faire semblant que ça va bien, mais tout le monde sait que ça va mal. Et du coup, on essaie de faire encore illusion jusqu'au point de nos retours où c'est le divorce et où ça éclate. J'ai adoré le moment où ils ont divorcé. Enfin, vraiment, je me souviens que quand ils sont divorcés, c'était dur au début parce que je voyais moins mon père, mais en fait, tout ce qui est. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ce divorce que j'adore. Par exemple, ma relation avec mon père s'est forgée à 100% à partir du divorce. En fait, en général, je pense que ce qui nous empêche de divorcer quand on n'aime plus quelqu'un, c'est le regard des autres. Je ne sacrifierai pas toute ma vie et tout le reste de ma vie pour 5 minutes de « ah oh, il est génial ton petit ami enfin, ». Je sais que déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps sur la Terre, enfin, on a 100 ans à tout casser. Je vais pas gâcher une minute de ma vie avec quelqu'un que j'aime pas pour des gens qui finalement y pensent une heure par an. Le divorce, c'est vraiment une chance, puisqu'on a toujours le droit de changer d'avis. Je pense que c'est quelque chose d'important. On a toujours le droit de changer d'avis et de... et de décider que non, même si on s'est engagé. C'est pour ça que je pense qu'en fait, il faut pas se marier. Je pense que le problème, c'est pas le divorce, c'est le mariage. On peut pas s'engager avec quelqu'un, on peut pas se dire « je vais t'aimer toute la vie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer » j'espère qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui sera l'amour de ma vie mais je pense que j'aurai pas besoin d'un mariage pour le savoir et j'espère et je sais que bah, même si je me marie et que si un jour ça va plus et ben bah, j'aurai aucun scrupule à divorcer et que si ça plaît pas pas bah, tant pis